J'appelle Julien, dès le 26 octobre 1993, parti le 29 octobre 2016. Aurait-il un message pour sa belle-sœur, Aurélie Gapard Aurélie Gapard. Julien, est-ce que tu es là <t 'en> Aurais-tu un message pour Aurélie? Oui. Es-tu bien là-bas? Oui. Tu peux lui dire un mot pour qu'elle puisse te reconnaître Je fais cette TCI pour rendre service. Merci de lui répondre. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais tout. Je vais tout. Je vais tout. Es-tu viens là-bas <cười> Je fais cette TCI pour rendre service. Merci de lui répondre. Merci beaucoup en tout cas. Je vais tout... Faire. <tout> <vous>